Salut l'ami, merci d'avoir appuyé sur euh, la vidéo et j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des trois interdictions d'un jeune chrétien. On va commencer par parler de la danse. Euh, L'interdiction de danser. Ce qui veut dire que si un jour tu décides de faire une petite fête, une petite soirée tranquille avec tes amis et qu'il y a de la bonne musique qui passe, musique chrétienne Tu serais comme ça Je te laisse regarder la vidéo Par là ou par là, je sais pas, mais regarde quand même Ah, encore merci de m'avoir invité à ta soirée Elle est vraiment trop trop trop bien Ouais Je vais me servir, t'inquiète pas oh, C'est ma musique C'est ma musique, ma musique Donne-moi l'espace Oui, je danse là. Regarde mon doigt. Il y a un problème. Vous trouvez ça absurde Je vous rassure, moi aussi. Ok, donc pour parler de la danse, je vais prendre euh, deux passages de la Bible. Le premier, donc, ce sera dans Exode 2, euh, Exode 32, pardon. C'est quand Moïse monte à la montagne, je sais pas si ça dit monte à la montagne. En tout cas, il est allé sur la montagne. Il a dit à Aaron... Euh, qui sera donc le chef euh, du peuple d'Israël pendant son absence. Le peuple d'Israël qui voyait que bon, euh, Moïse tardait à venir, ils sont allés voir euh, Aaron et ils ont dit, écoute Aaron, on ne sait pas si Moïse est vivant, on ne sait pas s'il est mort. Crée-nous un, un idole qui a des pieds et qui pourra donc marcher devant nous et nous guider. Et c'est ce qu'il a fait. Ce Vaudor a été donc l'idole du peuple d'Israël, ils se sont mis à danser autour, à adorer ce, ce, ce, ce Dieu et dans la Bible, un peu plus loin, c'est écrit que euh, le peuple d'Israël euh, s'est livré au désordre et certains commentateurs disent que le peuple d'Israël a commencé à danser nu autour de cette idole et là, c'est devenu une abomination aux yeux de Dieu. Et dans un autre passage dans ces exodes 15, ouais, exode 15 le peuple d'Israël euh, Dieu les a délivrés donc, de l'esclavage en Égypte mais euh, pendant leur parcours ils ont été poursuivis par les Égyptiens et au moment ils ont rencontré un obstacle c'était la mer du coup Dieu l a ouvert donc, la mer en deux et le peuple d'Israël a traversé donc, la mer et les Égyptiens étaient tellement fous qu'ils voulaient rattraper euh, le peuple d'Israël ils se sont lancés aussi euh, à la poursuite et ont voulu traverser la mer, sauf que, bah, Dieu avait ouvert la mer pour son peuple et pour sauver son peuple. Il a renfermé l'eau et euh, les Égyptiens, bah, ils sont morts noyés, ceux qui ont voulu traverser. Après ça, il est dit que euh, Marie et d'autres femmes du peuple se sont mis à prendre leur tambours et à taper comme ça et à chanter « Gloire à Dieu, il nous a délivrés Gloire yeah, à Dieu, il nous a délivrés !» En tout cas, ils ont dansé et ils ont chanté à la gloire de Dieu parce qu'ils étaient contents, donc ils ont dansé ensemble dans la joie. Et, mais ils ont aussi dansé pour en gloire à Dieu. Okay. Donc, comme tu auras compris, dans le premier cas, bah, Dieu n'a pas pris plaisir. Mais dans le deuxième cas, au contraire, Dieu devait être même en haut là en train de danser avec eux, chanter et tout ça. Et dire Oui, ma soeur, ah Marie, tu fais bien le petit pas là Tu mmh. <rire> comprendras que danser n'est pas interdit. Mais il faut danser de façon propre, de façon respectueuse. Une façon. De façon respectueuse vis-à-vis euh, -vis de Dieu. Dieu, quand il te regarde danser, il doit, il doit dire Oui, c'est ma fille qui est contente, elle danse, oui, c'est mon fils qui est content, il danse. Et je prends plaisir à cela. Il y a beaucoup d'hashtags hein? hashtag connecté, hashtag. Euh, maintenant, mais... C'est-à-dire que tu ne vas pas t'habiller de façon à mettre ton décolleté, à mettre ton coco short, à mettre des talons et puis tu te dis, ah non, je, écoute, hein, regarde bien, juste là, là, c'est marqué God, Dieu, aime amour. Je ne sais pas parler anglais. <rire>